Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Pour fêter Halloween, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale avec des zombies. Attends, quoi Halloween, s'est passé Et on est en or, décembre Nous voilà donc partis pour une vidéo spéciale Noël avec des zombies. <musique> Squad est un jeu d'horreur développé par Mystic Games Non mais on fait une pause là putain des pauses Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce que, que ce truc À quel moment ton pote qui se prétend GFX te balance ça Et toi ta grosse mère tu valides Je suis GFX euh, Si tu veux je peux modéliser ton personnage en trois dimensions Pour tes miniatures et même euh, ta bannière Et si tu développes un jeu Je peux euh, faire un logo Voilà euh, la, les commandes se passent euh, dans l'espace commentaire de mes vidéos, et ça coûte 20 euros. Maintenant, euh, on va faire euh, de la Battle Royale sur Epicube. C'est parti Sur la page Steam, il y a deux versions différentes de ce logo. Donc ils s'y sont repris à deux fois pour faire deux trucs aussi moches. Et j'insiste, mais ils ont laissé les deux versions sur la page du produit Steam. Alors, c'est ça des gens qui rend ça en neurone? Bon alors, maintenant on va parler du jeu. Parce qu'on est là pour ça, après tout, pour parler du jeu et souffrir. Ouais, vas-y Lucien, pince-moi les tétons. Pour résumer le gameplay de Zombies World, on est globalement sur du hotline Miami Live. Mais en très très mou. Eh hey, c'est mou comme ma bite après avoir. Chaque jour, des personnes mal intentionnées. Ça donne à de mauvaises blagues sur le pénis. Des gens souffrent. Ensemble, luttons contre les mauvaises blagues sur le pénis. Envoyez Allo Père Noël au 8-12-12. Allo Père Noël au 8-12-12. Du coup, quand on sait que ce qui fait le charme de Hotline Miami, c'est entre autres sa nervosité, bah, il reste pas grand-chose. Mais euh, on sent qu'il voulait faire un truc nerveux. Notre personnage est donc présenté en vue du dessus, un fusil à pompe dans la main, et on croise des zombies. Bien évidemment, le but étant de tuer ces zombies. Le tout sur un fond sonore absolument délicieux. Attends. Ils vendent vraiment ça Ce jeu propose aussi son lot de problèmes de gameplay L'un des plus flagrants, c'est qu'on ne peut pas tirer alors qu'on est en mouvement Et en plus, il faut être à l'arrêt depuis quelques frames pour pouvoir tirer Et c'est quand même vachement nul comme concept euh, Je sais pas si tu visualises Mais si les protagonistes de The Walking Dead avaient la même forme de handicap Il y aurait même pas eu de saison 2 Parce que lui, lui, elle et lui... Il serait mort à l'épisode 3 et le monde ne s'en serait que mieux porté. Je crois que je vais avoir des problèmes dans l'espace commentaire pour cette blague. Après, en notre problème de gameplay, un truc complètement con. En plus des zombies, il y a aussi des humains qui viennent se coller à notre personnage. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça... Les zombies je veux bien mais les humains je sais pas pourquoi ils font ça Et ces humains si on les tue on perd des points Sauf que vu qu'ils vont à la même vitesse que les zombies Ce en quoi ça devient une énorme galère C'est que si y a un humain devant un zombie y a pas d'autre choix que de tuer l'humain pour atteindre le zombie qui est derrière Et vu que ça fait perdre des points euh, On a un score qui stagne Surtout que très rapidement, on finit toujours avec une espèce de paquet de trucs autour de nous. Non mais putain, mais bordel Mais laissez-moi bouger J'ai l'impression d'être une Nintendo Switch pendant le Black Friday Je veux pas faire mon connard, mais là on est quand même sur une belle démonstration d'injouabilité. C'est à se demander si les développeurs du jeu ont testé leur truc avant de le mettre en vente. Et c'est aussi à se demander s'ils possèdent des pouces opposables. Parce qu'à la limite, s'ils ont des pieds aux extrémités des membres supérieurs, je veux bien être un petit peu clément. Et on fait le tour du jeu en environ 5 minutes. Disons que cette vidéo, elle a une plus grande durée de vie que le jeu dont je suis en train de parler. Pourquoi conclure, en commentaire, on m'a souvent fait remarquer que je suis une pauvre merde et que ça prend beaucoup de temps de faire un jeu. Du coup, pour la première fois sur ma chaîne, je vais prendre 5 minutes pour nuancer mon propos et trouver du positif à souligner. Ah ben non, mince, le jeu, il a cessé de fonctionner. Allez, ça dégage. De toute façon, j'y rejouerai jamais. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'un Left for Dead pour démonter du zombie. D'ailleurs, je pense que je vais aller me faire une bonne partie de Left for Dead 2. Du coup, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents. I mean, no one's gonna eat your eyes.